Salut YouTube, cette semaine, je vous explique comment gagner du temps sur Première. Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Youtube, c'est Sébastien Corlouer et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, excusez ma voix, j'ai été malade pendant 15 jours, j'ai plus de voix. Mais je fais quand même cette vidéo parce que je commence à peu près à pouvoir parler. Cette semaine, je vous parle de deux nouvelles fonctionnalités qui sont sur Adobe Premiere depuis la dernière mise à jour. La première, c'est la colorimétrie automatique qui permet d'avoir un gradient de colorimétrie similaire sur l'ensemble de vos rushs, pour peu qu'ils aient été tournés à peu près dans les mêmes conditions. La seconde fonctionnalité majeure de cette nouvelle release, c'est la fonctionnalité qui permet de réduire le son de la musique automatiquement lorsque le logiciel entend une voix parler. Ce que je vous propose pour illustrer le mieux possible ces deux nouvelles fonctionnalités, c'est de se retrouver sur Photoshop directement. De retour au studio, je vais pouvoir vous montrer ces nouvelles fonctionnalités qu'Adobe Premiere propose dans cette nouvelle release. C'est parti on va sur Première tout de suite. La première fonctionnalité majeure de cette nouvelle release, c'est l'auto-gradient de colorimétrie pour que tous vos rushs aient la même colorimétrie. Pour ce faire, c'est assez simple. Là encore, Première a fait en sorte de nous faciliter le travail. Concrètement, comment ça se passe Vous avez sur Photoshop un onglet Couleurs qui va vous permettre d'intervenir directement sur la colorimétrie de vos rushs. Il vous suffit de choisir une vue de comparaison qui va vous permettre de choisir le point dans votre vidéo que vous souhaitez comme étalon. Par exemple, je veux ce rush-là en tant qu'étalon. Je peux donc me mettre à ce niveau-là. Je peux tout aussi bien choisir un autre point, par exemple celui-ci. Et là, il n'y a rien de plus simple. Donc, j'ai cliqué sur la vue de comparaison qui me permet de comparer. Et vous avez plusieurs moyens de comparer. Vous pouvez, en effet, venir bouger comme ceci. Choisir une vue horizontale. Ou tout simplement la vue juxtaposée. À partir de là, il suffit de cliquer sur « Appliquer la correspondance » et paf Magie, il a fait automatiquement le changement. Et vous pouvez voir que hop, si je change l'initial, le corriger. Génial, non Et vous pouvez ensuite appliquer ça sur l'intégralité de vos rushs. C'est formidable, c'est tout simple et vous allez gagner énormément de temps. Concernant la deuxième nouvelle fonctionnalité de première, il s'agit du réglage automatique du son par rapport au dialogue lors du vlog. En règle générale, qu'est ce qu'on fait quand on veut ajuster le son de la musique On rentre directement sur les différentes pistes audio. On va venir couper par exemple ici, puisque je sais que cette zone ici est un langage parlé, donc je vais venir baisser automatiquement le son. À ce moment-là, j'obtiens quelque chose si d'audible. Par comparaison, si je ne touche à rien, ça donnerait ça. Du coup, on n'entend pas ce que je dis. La nouvelle fonctionnalité de première va donc permettre de régler cela automatiquement. Il suffit simplement de lui indiquer quelle est la piste musique. Je me mets donc sur la piste audio et je lui indique ici que c'est de la musique. Et ensuite, je lui suggère de faire une correspondance automatique. Si on fait un essai, qu'est-ce que ça donne Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Magique, non Et on peut faire encore mieux. Parce que si je continue, vous pouvez voir qu'il n'a rien changé au niveau du son. Il a simplement baissé le gain de la musique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plus de musique lorsque je n'ai pas de langage parlé et moins de musique, évidemment, lorsque je parle. Pour ce faire, c'est simple. Il suffit d'activer la fonction de Ducking en cochant la petite case et de gérer des images clés. Et vous pouvez voir qu'il a automatiquement ajusté des gradients de musique. Donc, lorsque j'arrête de parler, la musique remonte. Lorsque je reprends pour parler, la musique redescend. Vous montre directement dans l'exemple. Salut YouTube, c'est Sébastien Corweil et content de vous retrouver pour cette vidéo. Magique J'adore cette nouvelle fonctionnalité, surtout que ça va me permettre de gagner énormément de temps. Voilà, cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de première est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle va vous servir pour gagner du temps sur l'autogradient de vos rushs et surtout sur la musique, puisque c'est une des fonctionnalités qui marche vraiment vraiment bien. La fonctionnalité de Gradient, je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de l'utiliser parce que j'ai pas mal de mal à gérer correctement ma colorimétrie, mais c'est quelque chose maintenant qui, du coup, devrait me faciliter la vie. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien entendu la chaîne YouTube en vous inscrivant, en cliquant sur s'abonner et puis en activant la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite.